Bonjour, euh, je suis vraiment ravi de vous rencontrer, mes chers élèves. Alors, dans cette activité, il nous demande tout simplement d'encadrer dans chaque phrase la locution de négation. Nous sommes toujours avec la leçon de la forme affirmative et la forme négative. Ce sont les deux formes de la phrase. On va lire euh, d'abord euh, les phrases. Il ne faut pas téléphoner. On ne gagnera rien sans discipline. Nous ne voyons aucun de nos amis. Ils n'ont pas dû prendre cet avion. C'est interdit aussi. Je ne prends jamais cette rue dans ce sens. La sécheresse fait que nous ne trouvons plus de fruits sur le marché et ne reçoit personne dans son chat. Alors, comme vous voyez, toutes les phrases ici aura la forme négative et nous demande d'encadrer locution de négation je vous laisse réfléchir on va faire la correspondre dans quelques instants alors voilà je viens d'encadrer maintenant dans chaque phrase la locution de négation il y a ne pas une rien alors aucun ne jamais ne plus de personne bon j'explique d'abord on dit il faut téléphoner la négation de il ne faut pas téléphoner on dit on gagnera des choses ou quelque chose la négation on dit on ne gagnera rien on dit euh, nous voyons quelques amis alors la négation c'est nous ne voyons aucun de nos amis on dit, ils ont dû prendre cet avion. et n'ont pas dû prendre cet avion. Et je prends toujours cette rue. Je ne prends jamais cette rue. Ne trouvons toujours de fruits. Nous ne trouvons plus de fruits sur le marché. À cause de la sécheresse, bien sûr. Et ne reçoit. Personne dans son chalet Elle reçoit beaucoup de personnes dans son chalet Elle reçoit des personnes dans son chalet C'est ça